Ah. Allez gars tranquille hein, c'est bien. Allez. C'est ça, c'est ça bien gars. Ouais, nickel. Ouais, mais j'ai pas envie de me prendre la chute, je suis une couille molle. Quasi tout, toute notre être nos dit non redescend, euh, va pas dans ce truc. Et en fait, euh, on a quand même envie. Je suis si fatigué. Allez ah, hein. Ah J'ai quasi fait tous les mots, tu te rends compte. Il y a pas de pied, il y a pas de pied, c'est genre tout comme ça. Et Alors tu fais bon. Je vais prendre lui, et tu vois. OK, mais c'est il y a rien. Ah. Il uh -huh. y a rien de plus satisfaisant que de dépasser ses peurs. When four little Belgian guides are going to Squamish They're doing lots of climbing and they like to do some... I don't know...